Salut tout le monde, c'est Winman, content avec vous. Évolution de la Grow avec les deux lumières Vipar Spectra. On a deux modèles différents, toujours avec la XS2000 de Vipar Spectra qui nous donne 240 watts et le modèle un peu moins récent, la P2000. Tous deux avec de lumières LED très performantes. Donc, ici... On a une grow qui est en floraison. Et oui, on a tourné sans floraison. Le 22 avril, on a mis les lumières. 12 heures allumées, 12 heures éteintes, qui va donner un signal aux plantes que c'est le temps de tourner sans floraison. On a 5 plants qui sont des graines régulières, 5 king qu'on ne sait pas si ça va être des mâles ou des femelles. Si c'est des mâles, ça donne des graines de pollen. On n'en veut pas. Il va falloir tuer les plants, les casser, les jeter aux poubelles. On a un plant au milieu qui est un Dossido -si -do Purple Punch. Plusieurs d'entre vous aiment appeler le dosido -si -do Purple Punch, le Slurricane. Donc, j'ai un king qui est féminisé, de Ripper Seed. Et cinq plants King qu Kush qui sont des graines régulières. Donc, il va falloir être très attentif environ en l'entour du 27 avril, là, pour voir quels sont les plants qui sont femelles ou mâles. Donc, euh, comme on peut voir, le scrog est installé depuis quelques jours et on voit aussi la petite cochonnerie sur les plantes. Mais ça, c'était le produit qui était mélangé avec mes Pydex vital, des insectes prédateurs, pour en avoir... Pour avoir la, la, la, la victoire sur les spider mites, Donc, j'ai acheté des Spydex Vital. Et, vous connaissez Zuzukana? Ben, écoutez, il m'a donné un cadeau. Il m'a donné le restant de ses prédateurs. Parce que lui aussi, il a un problème de Spider-Mite. Donc, il m'a donné des Falacis. Et des, si je peux bien voir, Persimilis. Mais les persimilis, si j'ai bien compris, c'est la même chose que les spidex vital. Donc celui-là celui ici, le phalassis, c'est un deuxième prédateur là, qui va nous aider à, en avoir, à avoir la victoire sur les spider mites. Qui, qui a fait une petite toile d'araignée dans une de mes gros antérieures. Mais pas dans celle-ci. Mais sincèrement, on va, on va gagner. On va gagner contre les spider mites. Je vous le dis. On n'aura pas besoin d'insecticides. Il euh, y a à peu près 2000 prédateurs là-dedans. Ils sont vivants. Euh, on va gagner. On va gagner. Donc moi, je vais shaker un peu là, mes plants. Comme ça. Et puis, euh, je vais les arroser avec mes nutriments remo. Je vais maintenant donner la recette des nutriments pour la floraison. J'ai déjà donné la recette de la floraison il y a trois jours. J'ai commencé euh, la première journée de 12-12, j'ai commencé à tourner la, la, la recette pour la, la recette floraison de Remo. Donc, euh, c'est une grow pas mal particulière là, avec ces les, les insectes prédateurs-là là, et les, les produits sur les feuilles. Là. Donc, le scrog est installé. On va les nourrir les prédateurs sont là. On a tourné sans floraison. Et puis, je vais commencer à calculer la première semaine de floraison à partir du 27 avril. Mais on va regarder si c'est le 27, ou le 28, ou le 29, à partir du moment qu'on va voir les pistils. Donc, il euh, faut vraiment, vraiment être attentif là, pour tuer les mâles. Aussitôt qu'on voit euh, une plante qui ne ressemblera pas à une femelle. On commence à être habitué chez Winman à voir les plantes femelles. Si on voit qu'une plante est vraiment différente, mais ben ça a des grosses chances que ce soit un mâle. Donc, euh, les feuilles sont vraiment vers le bas. Mes plantes ont soif. Lui, il est pas mal beau. Il n'a pas l'air d'avoir soif, ben, ben, ben. Lui aussi, il a bien. Donc, euh, je vous laisse là-dessus. Je vais arroser mes plantes. Merci encore à Bipar Spectra XS2000. 2000. On attend le nouveau modèle de Vipar Spectra. Je suppose d'avoir ça en mars. En mars, et le mois d'avril est déjà terminé. Transport. Transport, des problèmes de transport. On le sait avec l'économie en ces temps-ci. Beaucoup de problèmes de transport. Même en 2022, au mois d'avril. Alright gang, je vous laisse là-dessus. Il Va falloir que j'arrose mes plans. Et puis, euh, donnez un pouce à la vidéo. Écrivez un commentaire. Et puis, euh, allez la, la, la, sur mon Instagram aussi. C'est très important. Je vous adore. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis là, on va voir. là Il va y avoir des cocottes, les boys. Il va y avoir des cocottes. Avec le Surikine. Et puis, des King Kush. Donc, ça va être incroyable. Alright gang. Je vous laisse là-dessus. Je vous adore. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.